Yo les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme d'habitude, des tutos pour faire de la production. Tu connais, c'est Made in La Recette. Tu le sais, ma spécialité à moi, c'est tout ce qui est un peu latino, dancehall, mon Alors pour cet été, j'ai envie de te faire plaisir. J'ai bossé pour toi. J'ai collecté l'ensemble des packs mon gratuits, des packs de qualité. Je vais te les montrer. J'ai également fait un projet, un Drop Moombatone que je vais te faire écouter, que je vais te montrer juste après, qui sera disponible sur Ableton 10, Ableton 11 et FL Studio. Voilà, Il n'y a pas de raison que tu ne l'aies pas, si es à La Recette, tu pourras télécharger le projet, le template, en faire ce que tu veux. J'ai pris que des sons de packs de simples gratuits pour faire ça. Je vais te montrer mes préférés. Il y en a d'autres, mais j'ai choisi les meilleurs pour faire du Moombatone. Donc si tu fais du Moombatone, du Dancehall, un petit peu de Latino, ces packs sont faits pour toi. Je ferai une autre vidéo esprit pour tous les packs de simple Afrobeat, afro trap, tout ce qui va toucher un petit peu l'univers afro. Là, aujourd'hui, la question, c'est le mumbaton, le Latino. Tu veux savoir comment faire et posséder des packs gratuitement, en plus de mon pack Mombasol volume 1. Si tu es abonné à la recette, tu as eu accès à ça aussi. Voilà, tu n'auras plus aucune excuse. Tout est de qualité. Tu vas pouvoir tout utiliser. Donc, on y va. Je te montre ça, je te montre les packs, je te montre le projet. Let's go Donc voilà les amis, le premier pack c'est un pack pour faire de la chata qui était disponible sur YouTube. Je ne suis pas allé chercher très très loin. Je vais te faire écouter. Voilà, hop. On a ouais, des packs de samples très bien. Ensuite on a un pack de samples qui s'appelle Baton Redeem. qui a été fait par le Talmezer. Ok, ici, tu as des loupes. Tout est de bonne qualité. Tu as un deuxième pack. afro mont pareil, avec des synthés. D'accord, avec des kicks. Ok, des snares. Classique. Tu as ensuite le Booty Beat de Michael Fortera, un très bon producteur euh, hollandais. En plus, il y a des potes à lui qui ont donné aussi des petits samples gratuits, etc. Comme Psychobox, etc. Donc si tu fais de l'Afro, tu fais du bâton forcément, tu connais ce mec là Ensuite, on a l'excellent Steep qui a fait un petit pack aussi. Voilà, bon, Lui, il a renommé un petit peu comme vous voulez, kicklaps, etc. Il y a même des fichiers MIDI à l'intérieur, des perks, des rimshots. Lui, pour le coup, il est vraiment, vraiment excellent. Euh, Matt v, pack de sang plus dispo sur Internet, mais tu l'auras si tu es abonné à la recette. Forcément, tu ne vas pas t'emmerder à tous les rechercher. Je t'ai fait un petit Dropbox où tu pourras tout télécharger. Si tu es abonné à la recette, tu auras... Directement le lien, donc t'embête pas. Ok, on a les packs plec 1, 2, 3, 4, 4 packs gratuits. Voilà, alors là, si tu fais du, des remix un peu comme DJ City, etc., tout vient de là, t'emmerdes même pas. Il ouais, y a tout, il y a 4 packs, je ne vais pas te faire écouter les 4 packs. On a le Urban Elite, pareil, qui a été fait par Michael Fortera, etc. Très très bon pack. Celui-là aussi, c'est pareil, c'est absolument à voir. Et Matsco qui a fait un signature pack gratuit. Voilà. Puis, tous ces snares, c'est de la dinguerie. Voilà, donc tout ça, tu peux le retrouver gratuitement sur Internet. Ce n'est pas moi qui les ai fait. Moi, je suis juste allé chercher ce que j'estimais être les meilleurs packs de samples gratuits pour faire du Moonbaton et du Latino. Je t'ai tout regroupé sur le Dropbox. Si tu es abonné à la recette, tu auras accès et tu pourras tous les télécharger d'un coup sans t'embêter à aller chercher. Et maintenant, je vais te faire écouter un petit peu le projet également auquel tu auras accès, puisque forcément il fallait bien que je travaille. Je t'ai fait un projet avec les samples qui sont à l'intérieur de tous ces packs-là. J'ai choisi ce que je voulais. Je t'ai fait un petit drop, mon bâton euh, spécial, mon bâton de perc, j'appelle ça moi. D'accord Donc, je vais te faire écouter. Je vais te montrer à l'intérieur qu'il n'y a vraiment que ces samples-là. Je vais te montrer qu'il y a même les fichiers MIDI. Donc, si tu as Bluetooth 10. 11. Si tu as Eiffel Studio, tu pourras avoir accès à ce template. Je l'ai fait sur Ableton et je l'ai recopié sur Eiffel comme ça. Il n'y a pas d'excuse que tu sois sur Eiffel ou Ableton. Maintenant, si tu appartiens à la recette, tu as le droit à tout comme tout le monde. Bye. Bye. be <laughs> Bye. Well. I be Avec les packs de samples gratuits, là j'ai fait aucun mixage, aucun traitement. J'ai mis les packs, j'ai fait une petite mélodie, j'ai mis des petits vocal shots, etc. Que tu pourras trouver. J'ai pas utilisé de synthé parce que je n'avais pas besoin. Puis je vais faire des tutos aussi pour comment utiliser le sampleur, etc. à double -ton. Donc là, c'était pas le goût du jour. Là, c'était pour avoir des packs de samples gratuits que j'ai cherché pour toi. Et tu es sûr que c'est de la bonne qualité. Tu as vu, ça sonne sans aucun trait. Voilà, je sauvegarde le projet, je le réunis, je le fais sur Eiffel, je te pose tout sur la recette. Tu as les liens pour avoir les packs de samples et le projet en même temps. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite. Ciao les gars